Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors aujourd'hui une demande qui a été faite sur le forum du site, donc j'y réponds. J'essaye de répondre à toutes les demandes, il y en a pas mal, donc surtout utilisez le forum du site parce que qu'il y en a déjà beaucoup sur, sur le forum et donc je me concentre essentiellement sur ces demandes-là. Donc euh, ici, qu'est-ce que ça va être On m'a demandé comment diriger le FPS euh, player euh, des standards à 7 avec les, les cross-platform en enfin tout simplement pour le diriger euh, sur un smartphone ou une tablette avec les joysticks virtuels. Donc on va voir deux possibilités, une euh, bah, qui va être très simple parce que c'est déjà paramétré pour que ça fonctionne et une autre on va utiliser le virtual joystick, celui qu'on a l'habitude d'utiliser On va pas trop s'arrêter aujourd'hui sur euh, le design, hein. on va juste les, les utiliser, ensuite ce sera à vous de les personnaliser Mais ça va être assez simple, alors je vous présente mon projet très rapidement J'ai déjà ici switché ce projet en Android, donc comme on peut le voir ici j'ai déjà au niveau du player setting fait la petite modif au niveau du build identifier parce que si je veux le compiler, ce qu'on va faire tout à l'heure avec mon émulateur ici BlueStack Android, qui me permet en fait de tester sans devoir connecter tout simplement mon téléphone, donc ça peut être utile pour certaines personnes, ça s'appelle BlueStack, c'est gratos, vous l'installez, vous créez votre compte ça, ça fonctionne de la même manière, ça vous permet de jouer pour ceux qui ne connaissent pas au jeu Android, sur votre PC en plein écran, ça peut être sympa et dans notre cas ça va être bien parce qu'on va pouvoir faire un build and run et ça va s'exécuter dessus directement on n'aura pas besoin d'utiliser euh, notre smartphone ou notre tablette. Donc pour le tuto ce sera un peu plus rapide. Donc le Rigid Body FPS contrôleur qu'on peut trouver là, je fais play, ça se balade dans la scène sans aucun souci. Je le dirige évidemment avec mon mes touches et euh, je fais des rotations. En fait je dirige tout simplement la caméra avec euh, ma souris. Alors vous pouvez voir que mon curseur ici, mon de souris est bien sorti tout simplement. Parce qu'ici j'ai enlevé le lock cursor du curseur pardon, euh, du script pour pouvoir justement euh, toucher ici, on va mettre le, le mobile stick... Euh, pouvoir le diriger, tout simplement, je vais arriver à le dire, excusez-moi. Donc, on va attaquer sans plus attendre. Je vais ici, au niveau des mobile input faire un Enable aid. Et maintenant, évidemment, je ne peux plus contrôler mon jeu euh, parce que mon clavier et ma souris ne sont plus censés. C'est les, maintenant les, les entrées euh, in, tactiles qui devraient fonctionner. Donc, on va voir comment faire. On y va, on va au niveau des standards assets. On va dans le dossier cross-platform input. Si vous ne l'avez pas, vous faites Assert, Import Package. Et là, vous avez les cross-platform inputs. C'est aussi simple que ça. Vous allez dedans et vous avez des préfabs tout faits. Et on va euh, s'intéresser à deux. Le premier, ça va être donc le mobile stick ici que je vais glisser. On peut voir avec un, un stick ici et un bouton de souris. Ah, un bouton pardon, pour sauter. <rire> Excusez-moi. Donc si j'appuie là, on peut voir que je saute. Donc ça, c est, c est, ça simule un peu ce que je vais avoir sur mon, sur mon smartphone. Et ici, je peux déplacer mon player devant. Ouais, tout ça en arrière, de gauche, à droite. Le seul problème, c'est qu'il me manque en fait une input pour pouvoir gérer ici la caméra. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser un nouveau, un deuxième joystick comme ça. Alors ça va être assez simple mais on va s'y intéresser pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc si on ici on, on étend un petit peu ce qu'il y a dans, le, dans ce préfab Mobile Stick Control, Mobile Single Stick Control. On a le Jump Button qui est là. Donc on va passer ici en 2D. On a le Jump Button qui est là. Et on a ici le mobile stick. Alors on peut voir au niveau des propriétés du joystick, justement ce qui va nous intéresser. Alors je ne vais pas le mouvement range, tout ça, j'ai déjà fait des tutos là-dessus. Mais je vais simplement vous montrer ici assez rapidement comment ça marche. C'est simple. Ici, vous avez l'axe horizontal et vertical du joystick. Et on se cale sur l'horizontal et le vertical. Évidemment, on connaît, c'est dans le gestionnaire d'input. Donc si on va au niveau ici de Edit, Project Setting et Input, on peut voir. Alors j'ai déjà un petit peu tout. Euh ou ouvert ici donc je dire, on a bien l'axe horizontal et vertical ici qui nous permet tout simplement de gérer avec le getAxis comme on l'a déjà fait dans les jeux donc c'est pour ça que ce, ce joystick fonctionne déjà parce qu'il euh, contrôle ces, ces deux euh, axes ici qu'est ce qu'on doit contrôler maintenant il faudrait en fait qu'on puisse contrôler avec mouse x et mouse y donc c'est assez simple pour ceux bah, vous aurez vite compris on va dupliquer tout simplement ici notre mobile joystick Ctrl D. J'ai bien ici un petit 1, c'est à nouveau, et je vais ici le déplacer. Alors n'importe où, là je vais le mettre ici parce que ce sera un peu plus simple. Et maintenant je vais adapter ces contrôles eh bien, à ma souris tout simplement. Et donc je vais supprimer l'axe horizontal et je vais le remplacer par mouse X et en dessous par mouse Y. Je vais faire play et vous allez voir que ça va suffire tout simplement à... Ce deuxième joystick va maintenant pouvoir contrôler tout simplement la rotation de la caméra qui se faisait avec l'axe Mousse X et Moos Y. Pardon. Et donc l'autre, évidemment, me permet de me déplacer. Donc vous pouvez voir que c'est assez simple. Évidemment, au niveau design, il faudra faire beaucoup mieux. Là, je vous montre juste très rapidement comment ça fonctionne. Mais on peut voir que c'est dirigeable du coup avec, mes, avec deux doigts et euh, au niveau de, de, de ma tablette ou de mon smartphone. Et Évidemment, le bouton ici permet toujours de sauter. Donc ça, ça fonctionne sans aucun souci. C'est très, très, très, très simple. Alors, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, pas besoin de script, rien. Maintenant, je vais vous montrer euh, une deuxième, un deuxième préfable qui va être complètement adapté et vous n'aurez pas grand chose. Il enfin, n'y a rien à faire en fait, c'est ce que je disais. C'est un peu difficile quand on pose ça, euh, on pose la question euh, à l'écrit. Donc, vous avez aussi le Dual Touch Control qui va être complètement adapté. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux zones. Si on regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du préfab, on a le Move Touchpad, qui ici va nous permettre, on peut voir, dirige l'axe horizontal et vertical, donc qui va nous permettre de déplacer à gauche, en haut, en avant, en arrière, à droite. Et ici, vous avez le Turn and Lock and Look, pardon. Donc ici, ça va être la caméra. Et si on regarde, on a déjà le mouse, à mouse X et Mouse Y qui sont déjà. Euh, dedans, donc vous avez d'autres euh, possibilités ici, le contrôle style le swipe, absolute relative hein. ça c'est à vous de voir, vous testez et vous avez ici le jump qui est exactement pareil qui va permettre de sauter, en fait je ne touche à rien le problème c'est que si je teste ici je vais avoir un problème, j'ai vu, alors je sais pas si c'est lié à moi mais je ne peux pas, vous voyez ça fonctionne pas à part le bouton alors je ne sais pas pourquoi, donc je vais devoir compiler tout simplement euh, pour que ça fonctionne, donc ça va être assez simple je vais faire un fill, bide and run et euh, je vais attendre qu'unity compile tout ça. Alors ça devrait être assez rapide, j'espère. Et on va ici euh, voir le résultat sur mon émulateur. Alors c'est quelque chose justement pour ceux qui ne savent pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un smartphone. Hein. Vous installez cet émulateur qui est gratuit, qui s'appelle BlueStack. Vous allez le trouver. Tapez sur Google. Google est mon ami. C'est assez simple à trouver. Vous, euh, vous l'installez, vous répondez aux questions, vous liez votre compte, votre compte Gmail ou. Google. et ensuite vous pouvez euh, d'ailleurs jouer avec euh, ce, cet émulateur à vos jeux préférés sur PC en plein écran ce qui est assez sympa, donc on peut voir que là ça compile il, il le détecte et l'envoie directement ici sur l'émulateur on peut voir, il s'appelle FPS Tactile, c'est le nom de mon projet et on va pouvoir tester ça en live et vous allez voir que j'ai rien fait, En fait, j'ai simplement glissé cet asset dedans et on peut voir que vous voyez, je sais me déplacer à gauche, à droite en avant, en arrière et ici je vais pouvoir diriger la caméra, donc c'est tout fait c'est un préfab tout fait, ici je saute donc c'est pas plus compliqué que ça, vous voyez qu'il n'y a rien à faire vous glissez ce préfab dedans, euh, il est à dispo et euh, c'est pas plus compliqué que ça donc voilà, après il existe d'autres prefabs qui vont être adaptés à, à plutôt d'autres styles de jeu, vous pouvez voir ici, Enfin, euh, faut, faut les tester, vous avez même un car tilt contrôle, alors c'est toujours à adapter, c'est assez simple, vous allez voir au niveau des contrôles du préfab et vous avez euh, ici l'axe, l'axis name, et bah, vous choisissez, vous remplissez, vous, vous, vous renseignez l'axis name qui vous intéresse, c'est assez simple à utiliser en tout cas, mais il n'y a vraiment rien à faire, euh, c'est très simple. Donc voilà, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois, vous voyez que j'y réponds très rapidement, un petit tuto simple, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout ça, euh, je pense que ça peut être utile. En tout cas, ça va permettre euh, bah, de, de, de renseigner ceux qui m'avaient posé cette question, qui, est, qui, est, qui revient assez fréquemment. Donc, surtout, si vous avez des demandes, utilisez le forum Demande d'aide. Ça me permettra, moi, de retourner dedans et de voir un petit peu bah, ce qui avait été demandé, même parce que je... je, je comme ça je, je peux oublier, donc je retourne dedans et je vois ce qui a été demandé utilisez aussi le site pour euh, vos questions si vous voulez justement euh, adapter des choses, je vous répondrai ou quelqu'un de la communauté euh, et allez sur le site, il y a plein d'autres choses des articles écrits euh, en général sur Unity, mais de, de beaucoup de choses, des news autour du jeu vidéo, enfin, et j'en passe. Donc, le site est, est disponible. Vous pouvez retrouver le lien euh, dans la vidéo, ici, dans le commentaire de la vidéo que je poste. Sinon, c'est assez simple à retenir. Euh, c'est upln.fr, www.upln.fr, Unity pour les nuls. Euh, et donc, vous pouvez aussi retrouver le lien sur la chaîne YouTube en haut à droite. Il y a un petit icône site web et vous allez atterrir directement sur le site web où euh, bah, vous pouvez voir ces vidéos, toutes les vidéos. Et je mets à disposition, en règle générale, les assets le code, le script, comme ça vous n'avez plus à les retaper, vous pouvez les télécharger. Alors évidemment, là il n'y en aura pas parce que vous pouvez voir qu'il n'y a rien à faire à part cliquer, faire deux clics et renseigner euh, simplement euh, les bons axes, le, le nom des axes. Donc c'est assez simple, voilà. Donc j'espère que ce tuto bah, va vous plaire. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Et euh, moi je vous dis à bientôt et surtout abonnez-vous, c'est très important. Bye bye